Y'a pas, vous avez bien ou quoi On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous fait plaisir, j'espère que vous passez un bon début de semaine après un week-end qui pour ma part a été bon, bon agité un peu à la fin malheureusement après les événements de OLOM hier, une grande déception de mon côté, mais bon je vais pas spécialement m'exprimer sur ça ici, je vais en parler dans hors-jeu et autres endroits qui sont un petit peu plus dédiés à cela. Je tiens à vous remercier pour vos retours excellents concernant mon tournoi, la ZAC Cup de ce week-end, le samedi, ça a été remporté par la team Zayler, c'était un énorme kiff, franchement c'était le j'ai été très très pris ces derniers temps Entre loop, up, etc et Les streams perso, les émissions et les vidéos Mais euh, ça a été une grande satisfaction Vous étiez plus de 3000 tout le long sur le stream Et réellement ça, ça, c'est la preuve d'un engouement Je vous avais demandé d'être au rendez-vous pour pouvoir continuer à organiser Vous l'avez été donc à ce niveau là Je suis très heureux de pouvoir vous annoncer une nouvelle Zac Cup numéro 2 ce samedi Sur ma chaîne Twitch commandée par Pyro Et BRK, je ne serai pas là, moi je serai au Danemark Cette semaine, j'y vais à partir de jeudi D'accord, et ce qui fait que à l'heure actuelle J'ai juste vite fait pas trop le temps de faire cette petite vidéo en ce lundi matin. Donc je vais vous laisser avec un superbe gameplay de live, un gameplay de live qui, euh, <rire> comme son nom l'indique, je suis tombé face à des abonnés, je les ai mis relativement bien et disons qu'ils étaient... Un petit peu heureux, quoi. Et en plus, ça fait quelques jours que vous n'avez pas fait du Vanguard, donc ça me fait plaisir de vous faire ça. Je vous fais ça demain, mercredi, enfin, mardi, pardon, ce sera la rediff de libre post 100, avec, euh, de... <rire> petite surprise, ce sera moi fait par Dwagby, ce sera vraiment de la frappe. Et pour le reste de la semaine, vous allez pouvoir avoir du... des trucs un peu plus classique Si je sors le petit gameplay de live, c'est juste parce que ça me dépanne. Et vous, je sais que c'est quelque chose que vous appréciez quand même, donc, enjoy cette vidéo, comme d'hab, petit pouce bleu et compagnie si vous avez kiffé. Et on se retrouve un peu plus tard dans la semaine, sachant qu'en plus, il y aura des beaux vlogs à Copenhague. Des gros bisous, les gars! Bonne vidéo. Quelle heure hors-jeu 17h comme toutes les semaines. Et Radio Street, 22h. Là, je vous dis, aujourd'hui, live perso, ensuite hors-jeu, X Popcorn. Non, hors-jeu, X Popcorn, hors-jeu, X Radio Street. Demain, Zach Rolib X Popcorn. Je te dis, on cale des émissions, mon gars. Demain, Zach Rolib, c'est la centième, les gars. La centième de Z2RL. Avec Douag, qui fait mon interview. Ça va être exceptionnel. Ouais, le hors-jeu, c'est sûr que ça est en partie consacré à ça. Mais euh... mais hors-jeu, il y en avait un autre, il m'avait demandé ça, il m'avait dit également mon avis sur un autre truc qui s'était passé là il y a pas longtemps dans le foot, je sais plus quoi. C'était passé un autre truc dans le foot, dans le style. Et un gars il m'a dit ouais, sur hors-jeu vous avez parlé de ça, j'ai dit putain mais si si on passe l'émission à parler entre ce qui passait passé au LOM et ce qui s'est passé là... Ah oui, Amraoui, Amraoui machin. il m'a dit ouais, vous avez parlé du cas Amraoui sur hors jeu et moi j'étais à frère on, on, on serait une émission foot on va ça va se transformer en gossip à force frère <rire> Moi j'espère que dans hors jeu on va rien dire sur Amraoui machin, ça nous regarde pas c'est même pas du foot enfin, c'est pas intéressant tu vois Enfin ça je trouve ça pas intéressant voilà, Franchement je trouve ça pas intéressant Mais c'est vrai qu'avec le temps je remarque beaucoup de gens Des fois, ils ressentent le besoin d'écouter la vie de certaines personnes, tu vois ce que je veux dire. Enfin vraiment ils ressentent le besoin d'écouter la vie de leur créateur préféré, ou un truc comme ça sur des sujets qui leur qui les mettent à cœur, tu vois. Enfin qu'ils tiennent à cœur, pardon. De fou. Ouais ouais. Moi moi moi franchement c'est pour ça que hier genre euh... Hier, moi, j'ai pas tweeté direct sur l'affaire, etc. Puisque j'avais pas grand chose de spécial à dire, à part euh... que, bien sûr, comme tout le monde, je condamnais et tout machin. Mais j'ai vraiment reçu beaucoup de tweets en mode « ouais Tu dis rien ?» machin, Ouais, tu sais, les mecs veulent un tweet, quoi. Ils veulent une réaction, là, tout de suite, dans le feu, tu vois. Ils voulaient que je m'exprime maintenant, tout de suite. Tu sais, ils voulaient vraiment que j'ouvre ma gueule. Et moi, j'étais là bon, d'accord. Très bien mais tu vois vraiment ouais j'ai senti ce bail mais je peux le comprendre est vrai qu'en étant identifié comme fan de fan de l'OL je peux comprendre que certains veulent savoir si j'avais un truc spécial à dire enfin, voilà, malheureusement pour vous c'était pas le cas les informateurs les plus chauds de ta région et les informateurs locaux bonne série à force de parler là. Non mon chien Dommage. Du coup quoi Non j'étais même pas sur une side 15 mais si mon chien m'avait sauvé là j'aurais pu. Fuck le chien c'est de sa faute. Ah ils au dessus. Je crois que j'ai fini mes headshots. Ouais c'est bon j'ai terminé mes headshots. J'ai terminé les headshots sur... Euh... Let's go. Non, les streaks ne comptent pas dans la roquette. Ça serait trop cheaté. Sur Cold War, là, ça comptait. Hop. Alors attends, faut juste que je me rappelle de ce qu'il y a sur... Euh... Oui. On va modifier, il faut que je me rappelle ce qu'il y a sur les tirs, pour les tirs de loin. Quelqu'un se rappelle de ce qu'il faut mettre pour les tirs de loin Je crois que c'est à 317. Je crois que c'est le truc de dégâts. Ouais, je sais plus. Non, non, le post-mortem ne marche pas pour la nucléaire. T'inquiète le frérot. Ça être trop trop cheaté si le post-mortem fonctionnait pour la nucléaire. Donc, je me rappelle de ce de ce qu'il y avait sur euh, l'arme pour terminer les défis de tirs de loin. Attends. Non. On est en tête, continuez comme ça. Gobe, gobe. C'est mes deuxièmes chiens, là, je reconnais. C'est mes deuxièmes chiens. Zach l'a mis des animaux. Zach l'a mis des animaux, les gars. Ouh, merde. Respect les enfants des gens, les pauvres. Non, mais là, on est en train d'envoyer un peu du sale, ça fait très plaisir. Hop, let's go. Le frérot ne bouge plus. <rire> Stop using <rire> the kill <streak> <inaudible> saving shin, <inaudible> littéraliste ce de game et lui dit qu'il a raison. J'avoue que c'est petite couille de J'avoue que c'est petite couille de jouer post-mortem. Vous en pensez quoi J'avoue que c'est petite couille de jouer post-mortem. Post-mortem c'est un peu petite couille. On va pas se, on va pas se mentir. Je, je joue avec parce que c'est ultra cheaté, mais j'avoue que c'est pas très glorieux. C'est pas que c'est pas très glorieux, c'est vraiment. C'est que c'est vraiment, vraiment ultra cheaté, tu sais ce que je veux dire. Oh, le chien, c'est mort. Bon, ça m'empêche pas d'avoir les informateurs très chauds, mais. Après, moi j'adapte mon style de jeu vis-à-vis -vis du fait que je sais que je peux me permettre de mourir. Sans doute que si je jouais pas avec ça, j'aurais quand même des streaks assez souvent, mais moins. Il est vrai. Parce arrivé série de 10, je comprends un peu plus. C'est comme FIFA, faut jouer méta, ouais mais bon. <rire> J'avoue que c'est pas très glorieux. J'avoue que niveau mérite, c'est pas terrible. Ouh, je un Tire de loin, crosse rembourré, dernier chargeur avec canon VDD. Crosse rembourré. Cross rembourré, cross hop. Dernier chargeur. Chargeur, c'est le dernier. Et je crois que c'est ça. Du coup, c'est peut-être ce setup là. Oh non, je crois je le lavais. Je vais mettre quoi sinon Boîte de munis Bah, soit la boîte de munis, soit euh, l'armure. Je sais que LT lui joue avec l'armure. On oh, le tire de loin. Si j'ai le bon setup là. Ça fait un premier tir de droit. Oh oui, pète-moi le cuzak. Ah <rire> oh oui, pète-moi le cuzak. Ça, c'est un titre de vidéo, ça. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh ce qu'il vient de prendre. Oh, ce qu'il vient de prendre. Oh, le deuxième couze. Oh, oui, pète-moi le derrière, Zach. Armure, je trouve ça plus bâtard que post-mortem, limite. Ok, bah vous savez quoi Même en commentaire, parce que je pense que cette vidéo va peut-être aller sur YouTube. Dites-moi, vous trouvez c'est quoi le plus bâtard entre post-mortem et armure L'armure, c'est vrai que c'est suffisamment bâtard pour te permettre de gagner des duels que t'aurais perdu. Post-mortem, ça te permet d'avoir des streaks que t'aurais sans doute pas eu. Où est la plus grande bâtardise C'est à vous de me le dire. Et ils sont en Par contre, moi, vraiment, le streak que je trouve putain de puissant, vraiment, je vais vous dire, le, le streak que je trouve putain de puissant et assez sous coté Oh là là, tellement évident qu'il allait venir ici. Le streak que je trouve putain de puissant et un peu sous coté c'est le drone de brouillage. Le drone de brouillage, j'en parlais déjà pendant la bêta, mais le drone de brouillage, tu l'as rapidement et surtout, il dure putain de longtemps. Et c'est ultra puissant de retirer la carte à un, ennemi, un, un, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais franchement le drone de brouillage sous côté X trop puissant. Sincèrement, près les roses, merci pour le ressam mon gars. Ouais le drone de boubou. Euh... Ouh on s'est entretués. Ouais sur ce call of duty c'est très puissant. Oh ouais, drone de brouillage, c'est archi bâtard, hein. c'est archi bâtard, ça te permet de pouvoir jouer comme tu veux, euh, becker, genre sans, sans conséquence fait. entre guillemets, c'est très fort, merci mon gars, le Day pour la bonne niveau. vous êtes en train de régaler, hein, je vous le dis, on perd je sais que tu vas venir, oh dommage, si je l'avais fumé l'autre c'était de dos c'était un joli double, on envoie un petit 70 kills là quand même. Allez, je vais faire 70 kills. Ils vont aller en A. Ouf, non On va se faire tricap là. Lui, regardez-le, le frérot. Je dis frérot alors que c'est oh pas un frérot. Hein. Faut reprendre un point. Zach hypocrite il a dit ça alors que je suis passé sur C. Vous savez que je suis passé sur C sans le capturer justement pour... Ouh, shoot, pour avoir assez de kills, pour non, je en valider la 70 kills. Oh le chien. Oh le double. Oh le triple. Oh le triple. Oh, le triple. <rire> Histoire de terminer en douceur. Ils spawnent là Non, ils sont au dessus là. Allez, allez, allez, vite, vite, vite. Un dernier, un dernier à ma droite, à ma droite, à ma droite. Vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite. Bon, 75 bombes. <rires> <rires> GG, les amis. Bien joué, Zach. GG, les frérots, j'aime bien ton pseudo, je te malaxe le boule. <rire> <rires> ah, vous voyez ça C'est des frérots, ça. Ça, c'est des frérots, ça. ils sont marrants, ça. <rire> tu vois, c'est dans ce genre de game où Call of Duty, je suis de bonne humeur de fou. Là, je suis les muscles détendus et tout. Je me sens grave bien, mon gars. Je me sens grave bien. Oui, je vote pour moi parce que je suis mégalomane. 75-18 75-18 C'est incroyable